Hello Dans cet épisode de vlog, j'aimerais vous présenter les valeurs de notre entreprise Coach en Mission et j'aimerais te les présenter pas d'une manière où euh, voici ce qu'on fait, voici ce qui doit être fait, euh, voilà, voici comment on fonctionne, euh, mais juste faire réfléchir sur comment créer ces valeurs parce que c'est ça qui va vous aider à créer une entreprise attrayante, qui va attirer des collaborateurs, des partenaires et des clients. Et du coup, je veux juste vous partager un peu les coulisses pour vous faire passer à l'action. Vraiment, euh, pour tout vous dire, euh, dans trois ans, nos valeurs auront peut-être changé. Alors, je ne pense pas, normalement, ce n'est pas le but. Mais juste pour vous dire de ne pas vous arrêter... À ce que nous, on a mis. Euh, D'ailleurs, même mon équipe, je l'ai pas consulté, j'ai modifié certaines choses. Mais par contre, ça va vous faire réfléchir, ça va, j'espère, vous décomplexer à l'idée de vous-même créer des valeurs d'entreprise. Et ça, même si vous n'avez pas d'équipe, hein, vous pouvez déjà les définir. Parce que, je vais vous dire un truc, que vous les définissiez ou pas, consciemment ou inconsciemment, formellement ou informellement, les valeurs, elles sont là. Là, l'idée, c'est de les conscientiser pour pouvoir mieux les travailler et atteindre nos objectifs. Alors, nous, euh, l'une de nos premières valeurs, c'est la croissance. Pour nous, c'est important de croître, de progresser, d'avancer. Okay On a même un mastermind qui s'appelle le mastermind Ascension. Alors, ça veut dire quoi, croissance euh, Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, c'est de croître en leadership c'est de croître en impact. On veut toucher plus de monde, les toucher de manière forte, notamment euh, la communauté euh, d'une manière globale. On veut aussi avoir des profits, parce que s'il n'y a pas de profit, l'entreprise est en insécurité, est en danger et on ne peut pas continuer notre mission. Et puis, il y a aussi euh, bah, le succès des clients. L'impact, c'est l'impact, euh, peu importe client ou non, succès client, bah, c'est avec nos clients. Nous, par exemple, toutes les semaines, on a des réunions d'une heure pour améliorer notre programme et avoir des retours sur nos clients donc c'est vraiment important et c'est une routine qu'on fait depuis des années d'avoir toujours des réunions et des temps pour améliorer ce qu'on fait c'est essentiel pour nous le fun ça c'est vraiment important et au début je me suis dit allez ça c'est un truc purite pour euh, les enfants nous on est une entreprise on pense pas à ça mais en fait euh, de toute façon, je, je l'incarne dans le sens où, pas que je sois fun ou pas, mais en tout cas, dans nos réunions, il y a toujours des moments de rire, il y a de l'humour. Bah justement, le fun, c'est quoi pour nous C'est euh, la créativité. Je me suis dit, est-ce que notre valeur, c'est la créativité et qui se décline en fun ou c'est le contraire Non, moi, je pense que je ne suis pas genre un artiste. Mon but, ce n'est pas juste de créer. Par contre, j'aime m'amuser dans ma vie pro comme personne. J'aime que ce soit cool. Je n'ai pas envie que les gens travaillent dans notre entreprise juste pour gagner de l'argent, par exemple. J'ai envie qu'ils prennent du plaisir. Et du coup, la créativité fait partie de ce fun. Et tous les membres de l'équipe ne veulent pas forcément incarner le fun de la manière euh, via la créativité. Ça, ça va peut-être être surtout moi. Mais en tout cas, chacun tend vers le fun. Okay? Donc, c'est pour ça que le fun, euh, la créativité, est sous-jacente au fun. Et puis, il euh, bah, y a l'humour. L'humour, euh, quoi, si jamais on se connaît euh, et que je vous ai déjà coaché, vous avez pu goûter un peu à mon humour si on s'est déjà rencontré Là, en vidéo, c'est un peu difficile. Okay je ne suis pas non plus euh, un youtubeur, je ne suis pas un, un comique, même si ça ne me déplairait pas. Mais voilà, dès que je suis avec, en interaction avec les gens, il y a toujours un peu d'humour. Et pour moi, c'est important. La vie, elle est, elle est belle. Et parfois, quand elle n'est pas belle, il faut pouvoir la savourer quand même. Et du coup... Ça, c'est une de nos euh, valeurs. Une autre de nos valeurs, c'est l'harmonie. Alors, pour tout vous dire, euh, le mot vient du fait que euh, marie dans notre équipe, euh, a carrément l'harmonie comme une de ses forces. Elle a fait un test et c'est une de ses forces. Euh, et euh, en fait, bah, ça incarne très bien ce qu'on aspire, parce que nous, on aspire à de la sérénité, à de la paix. Euh, voilà, on ne veut pas qu'il y ait des non-dits. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ici la communication interne. Pour nous, c'est très important de bien communiquer. Euh, sinon, ce n'est pas agréable d'aller au bureau, entre guillemets, hein, en tout cas physiquement. Quoi. Si, moi, je suis au bureau là. Et euh, d'avoir cette impression que, tiens, il y a une mésentente et on ne sait pas pourquoi. Alors ça, je détesterais créer une entreprise comme ça. Et puis, une forme d'harmonie qu'on veut instaurer, c'est l'équilibre pro-perso. Moi, je fais jamais travailler mon équipe le soir et le week-end, sauf quand on fait des événements à la limite, mais voilà, j'essaye d'être très respectueux de ça. Même nos prestataires, euh, on en tout cas ceux qui travaillent sur la longue durée, on essaye de leur donner des, des congés d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est important pour nous euh, d'avoir cet équilibre pro et perso. Comme vous pouvez le deviner, les valeurs de l'entreprise découlent principalement des valeurs du fondateur et du dirigeant qui, dans ce cas, est euh, moi-même. Et puis, euh, bah, j'ai ajouté ça à la discipline. J'ai compris qu'on euh, était limité à une certaine croissance sans cette discipline. Donc, pour tout vous dire, je ne savais pas si discipline, on le mettait dans harmonie ou dans croissance. Ok, Ça peut encore bouger. Mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas harmonieux. Quand euh, bah, Récemment, j'ai envoyé un email et j'ai carrément oublié de mettre un lien. Et derrière, il y, euh, y a marie qui est obligée de repasser derrière et renvoyer un email en mode, euh, ce n'est pas cool de, pour elle de travailler en se disant, mince, quelle erreur de Lingen, je vais encore euh, régler aujourd'hui. Euh, et du coup, du coup, on veut instaurer plus de process, de discipline, de rigueur qui, à la base, ne m'inspire pas du tout. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça ne m'inspire pas. Mais parce que j'ai compris que c'était au service de l'harmonie de l'entreprise et euh, des valeurs de l'entreprise. Et ça, du coup, ça m'inspire. Voilà, j'espère que euh, bah, ces quelques valeurs vous font réfléchir. Euh, J'en ai mis une dernière qui est plus personnelle, qui, pour le coup, on est une équipe de quatre. Mais on est trois chrétiens, donc on essaie de l'incarner, mais... Voilà, on n'est pas une association religieuse non plus, donc on essaye de, de faire aussi attention, mais voilà, notre foi est très très importante. Euh, et par exemple, on prend, pour certaines réunions, on prend des temps pour prier, on lit toujours un petit passage de la Bible euh, chaque semaine à, à nos réunions. Euh, et ça, c'est vraiment important pour nous, mais j'en parle pas trop parce que ce n'est pas le lieu, mais en réalité, c'est le numéro un. Allez, j'espère que ça vous inspire. En commentaire, je serais ravi d'avoir vos feedbacks, de savoir ce que vous en pensez, euh, comment vous travaillez ça. N'hésitez pas à nous donner euh, des réflexions, des pistes euh, euh, par rapport à ce que vous avez entendu. Si vous voulez nous partager vos, euh, euh, vos valeurs, on en sera ravi aussi. Ciao, ciao, à bientôt.